Je vous propose régulièrement sur Esperluette une pause pour vous relaxer ou méditer. Et aujourd'hui, c'est sur l'énergie de printemps, l'harmonie du soleil et de la lune. Le soleil, la lumière, la chaleur, le jour sont associés au yang. La nuit, le froid et la lune sont associés au yin. Le printemps est la saison où le yang se développe au sein du ying, comme la plante qui émerge de la terre et pousse vers le ciel. C'est le moment où le jour redevient plus présent face à la nuit. De la même manière, nous ressentons à l'intérieur ce mouvement d'énergie. Le printemps est la saison où l'on rééquilibre énergie solaire et énergie lunaire. Pour cela, je vous propose de pratiquer un pranayama issu du kundalini yoga. C'est une respiration alternée qui va équilibrer vos deux polarités, votre lune et votre soleil intérieur. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou en tailleur sur un tapis. Le dos bien droit, votre menton légèrement rentré pour étirer votre nuque. Votre main gauche est posée sur votre genou gauche. Paume tournée vers le ciel. Poussez index en contact. Avec votre main droite, vous allez vous servir de votre pouce droit pour boucher votre narine droite et votre annulaire pour boucher la narine gauche. Et vous alternerez et annulaire au rythme de la respiration. Fermez vos yeux. Bouchez votre narine droite avec votre pouce droit. Et inspirez longuement et profondément par la narine gauche. Bloquez poumon plein. Puis bouchez-vous votre narine gauche avec l'annulaire. Et expirez doucement par la narine droite. En restant du même côté, inspirez de la même narine à droite. Bloquez poumon plein, changez de doigt. Appuyez avec votre pouce sur la narine droite. Expirez par la narine gauche. Restez à gauche. Inspirez lentement du même côté. Bloquez poumon plein. Changez de doigt. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire et expirez par la droite. Continuez ce cycle de respiration alternée en changeant de doigt sur chaque expire. Votre respiration devient de plus en plus ample. Vous installez un flux respiratoire qui nettoie en profondeur vos narines, votre colonne vertébrale et tout votre corps. Cette respiration aère et purifie sur un plan physique, mental et émotionnel. Vous êtes en train de faire un grand nettoyage de printemps. Continuez ce cycle de respiration. Alternez entre votre narine droite et votre narine gauche. Au fur et à mesure, vous sentez que vous faites de l'espace dans votre tête et le plein de fraîcheur et de légèreté dans votre corps. L'alternance d'une narine sur l'autre vous permet d'équilibrer la circulation de l'énergie entre votre côté droit et votre côté gauche. Puis terminez votre cycle de respiration en cours. Et reprenez une inspiration par les deux narines. Restez quelques secondes poumons pleins. Puis expirez doucement. Posez vos deux mains sur vos genoux. Gardez vos yeux fermés. Et laissez aller naturellement votre respiration. Prenez quelques secondes à cet instant précis pour observer votre état intérieur. Accueillez. Puis vous allez joindre vos deux mains au centre du cœur en moudra d'unité, paume contre paume. Sentez le contact de vos paumes ensemble, de vos doigts, du bas de la phalange jusqu'au bout des mains. Respirez et ressentez l'union apaisée entre votre main droite et votre main gauche. Prenez conscience de l'équilibre subtil des deux hémisphères de votre cerveau. Vous harmonisez au centre de vous-même vos deux polarités le yin, le yang, le féminin, le masculin, la fraîcheur, la chaleur. Dans cet équilibre naturel, votre énergie circule librement, la vie s'écoule à l'unisson.